l'Europe, notre planète, l'humanité surtout, ont rendez-vous avec l'Histoire. Alors si tout n'est pas parfait dans cette stratégie de la ferme à la fourchette, avec par exemple un angle mort sur le sujet des semences, ces ambitions vont globalement dans le bon sens. Ne nous laissons pas endormir par les propos éculés d'un autre temps, distillés par des lobbyistes, conservateurs, prédicateurs de l'apocalypse alimentaire et agricole, dont les messages anxiogènes n'ont absolument aucun autre objectif que de préserver les intérêts de quelques-uns, au détriment du climat, de la biodiversité, de notre santé, des paysans et donc au détriment du socle écologique robuste nécessaire à la construction d'un avenir digne et décent pour nos enfants. Nous avons donc le devoir de voter sans trembler les ambitions de cette stratégie et le mois prochain, avec la même détermination, exiger la réécriture de la politique agricole commune pour que cette politique publique européenne majeure, centrale et stratégique soit au rendez-vous des ambitions salutaires du pacte vert.